Good morning à l'aideine, tu sois aujourd'hui le Mishmat Reshagun. Ben fortune mazal. Claude Israag Ben fortune mazal. Si vous souhaitez aussi étudier une prochaine étude Mishka, contactez-les 5 minutes éternel. Nous ejem sekhata anit. Barak alef mishna zayin. Avru elo velona'nu mima'tin bmasa umatan. Bevinyan benetia beyrousi benisuin. Ubish'elot Shalom benaim al khaviru. Kivnei et il dit qu'il Ad chez nisan. Nissan. nisan Nissan veut dire que le Géchamim, si il y a des choses qui sont Je rappelle des Michelinettes précédentes. On a commencé à voir depuis la Michelinette, je ne euh, qu'est-ce que le procédé Comment procéder lorsque la pluie ne tombe pas Comment Quel nombre de jeunes on devait jeûner on commençait avec trois jeunes pour les thèmes des Chachamim. Puis après, on avait vu deux séries, une de trois, une deuxième de trois, puis une série de sept. Ça allait en s'amplifiant. On commençait avec les trois premiers jeunes. C'était juste en deux jours, mais pas la nuit avec. Trois, trois secondes jeunes, c'est avec la nuit, cette fois-ci, depuis le soir. Et puis après, la série des sept jeunes, on commence depuis le soir, jusqu'au lendemain soir. Lundi, jeudi, lundi, jeudi, comme ça. On fait sept jeunes d'affilée. La Misha continue en disant maintenant, Avroélou, à nous. Ils sont passés ceci, c'est-à-dire on a déjà jeûné les sept jeunes et on a déjà jeûné les sept jeunes et quoi? Vélo n'a à nous et ils n'ont toujours pas été répondus, ils ont en fait exaucer. à pas reçu leur Alors là, ça y est, on va plus instaurer de nouveaux jeunes publics. Mais quoi? Mais ou Je lis d'abord quelques, quelques mots d'un coup après on explique tout le principe. Mais matin Bemassa, ou On devra diminuer les transactions. On devra faire moins de business. Bébinyan, les constructions, on ne construira plus une maison. Ou Benetia, et aussi on ne plantera plus des arbres. Béroussé ou Bénésouin, et aussi on ne fera plus des fiançailles ni des mariages. shalom, et on ne se saluera plus non plus en se disant shalom entre l'un et l'autre. En fait, on marche avec une tête d'enterrement. Alors d'abord, je précise. Euh, non, je finis ma phrase. Non, non, je reviendrai après sur le shalom. Il euh, y a d'abord... On est... Mais matin, massa matin, on diminue les transactions, par parle de transactions qui réjouissent particulièrement. J'imagine, c'est des grosses transactions, des achats très importants qui, qui font très plaisir, des beaux habits. Mais le strict minimum, on a le droit d'aller les acheter quand même. Enfin, le minimum vital. béminian aussi les constructions. On ne parle que de construction de Simcha de nouveau. En l'occurrence, construire par exemple une maison pour un un jeune couple, ou bien construire, élargir sa maison pour le plaisir d'avoir un grand salon ou quoi que ce soit. Benetia, aussi, s'est planté des arbres, aussi, comme c'était à l'époque, des arbres un petit peu plus de décoration et, et du beau jardinage à la maison. Et Roussin et Neswin, on parle aussi de fiançailles et de mariage, de gens qui ont déjà eu des enfants, ceux qui n'ont pas eu d'enfants, ils pourront continuer à se marier. Et aussi, la Misha continue en disant aussi, on ne se saluera, saluera pas, vraiment la tête d'enterrement, comme Atisha Beav. On se dit pas bonjour comme avec des endeuillés. Pourquoi Qui venait à dame un un com comme s'ils étaient des pas comme si c'est réellement comme ça comme si ils étaient des gens avec qui le ciel hchem les fâchés contre eux. être nazouf. Nazouf c'est qu'on est on fait une nazi c'est qu'on a grondé quelqu'un. D'accord La mécha continue en me disant ayekhidi mrozine maintenant on instaure plus des jeunes ça y est on n'a pas été exaucé alors c'est pas la bonne manière de procéder de il faut faire, faut faire autre chose, je ne sais pas quoi. En tout cas, Allah Mishan me dit « Mais malgré tout, les mitanim les Talmidech HaKhamim » Comme on a vu, les Yichidim, c'est les Mitanim »« Ils recommenceront à jeûner de nouveau. Ils continueront à jeûner aussi le lundi et jeudi. « Jusqu'à que va se finir le mois de Nissan Par contre, « Nissan Si le mois de Nissan est sorti, »« Et les pluies ne sont toujours pas tombées, qu'ils sachent que c'est « siman klala et c'est un grand signe de, de malédiction que la Chamie est très en colère. Euh, non, plus précisément, c'est mal dit. Il fallait dire comme ça. Il y a Tsa Nissan, Veillardouk il y a une comme ça qui nous dit. En deux mots, à partir de, la, de fin de Nissan, la pluie ne doit plus tomber. Si la pluie elle tombe après Nissan, c'est un Siman Klala. Donc, du coup, la machine me dit même, même si la pluie n'est plus, si plus tombée jusqu'à Nissan, eh ben, il ne pourra plus, il ne faudra plus continuer à jeûner et à prier, parce que le arrive ce sera un Simon Klala, s'ils attendent, donc euh, l'un comme l'autre, qu'il y ait la pluie, et que ce soit une klala ou qu'il n'y ait pas de pluie, et que ce soit aussi la klala et la klala, la c'est Clala, la, Clala, la malédiction, et eh bien dans tous les cas de figure, ce n'est pas un bon signe. Donc on laisse tel quel, et puis on continue à faire tu vois bien sûr, qu'il n'y a jamais des pitiés de tout le monde. Mais, euh, mais voilà, par rapport à l'ordre des filottes et des jeunes, c'est fini. D'accord c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlachah, Koltou, Salam.